que ah, Je suis content de te retrouver dans cette vidéo, cette vidéo eh bien, que j'avais vraiment hâte de réaliser, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va faire un peu de shopping, tu vas le voir, ça va être assez assez ludique. Alors pourquoi je te parle de tout ça Puisque ça rentre dans le cadre eh bien, de mon challenge, mon challenge que je me suis lancé il y a un mois où je t'annonçais qu'effectivement tous les mois, j'allais publier des vidéos, cette chaîne YouTube, où je t'expliquais eh bien, comment investir en bourse et quelle est ma stratégie aujourd'hui pour diversifier mes sources de revenus. Tout simplement, tu le sais si tu me suis sur ma chaîne YouTube, eh bien aujourd'hui, je suis investisseur immobilier, je suis entrepreneur, donc j'ai des sociétés de sous-location, une société de conciergerie et je fais aussi de l'investissement locatif. Donc tout ça bien évidemment génère du cash flow, génère de l'argent. Et qu'est-ce qu'on fait de cet argent Est-ce que finalement eh bien on le laisse sur nos comptes bancaires ou est-ce qu'au contraire, on essaie de le placer de manière intelligente et on essaie au contraire de se créer eh bien un nouvel actif et donc en bourse, hein, je t'apprends rien et on va expliquer ça un peu plus en détail dans quelques instants. Et justement, cet argent-là, et eh bien, je l'utilise pour l'investir en bourse. Alors pas n'importe comment, avec une stratégie bien spécifique. Et l'idée, est eh bien, tout simplement, à travers cette série de vidéos que tu vas pouvoir voir tous les mois, et hein, eh bien, tout simplement, c'est que je puisse te faire voir les positions que je prends. Je vais en prendre. Tout de suite sur mon téléphone. Dans quelques instants, tu vas voir ça. On va le faire vraiment en live. Tu vas pouvoir suivre ça avec moi, bien évidemment. Et puis, c'est aussi que tous les mois, je vais pouvoir te publier et partager avec toi, en totale transparence, et eh bien mon portefeuille. Comme ça, ça te permettra, et eh bien, de voir exactement est-ce que mon challenge, est-ce que je vais atteindre mon objectif ou pas, tout simplement. Alors, mon objectif, c'est lequel Eh bien, c'est tout simplement de me générer entre 1005 et 2000 euros par mois de revenus totalement passif grâce à la bourse. Alors, bien évidemment, et je préfère être totalement transparent, ça va pas se faire en quelques semaines, ça ne va pas se faire en quelques mois, ça va nécessiter plusieurs années, bien évidemment. Tout simplement parce que ce qui se passe, c'est que la bourse, si on place dans les bonnes actions, on le sait, on a une croissance qui va tourner aux alentours à peu près de 10% en moyenne. Donc, moi, je vais plutôt aller sur eh bien, des indices boursiers où je sais qu'il y a une croissance qui est régulière chaque année et également je vais aussi aller sur une stratégie de dividendes c'est à dire que les actions les positions que je prends seront des indices boursiers où je sais qu'il y a une distribution de dividendes donc je vais tout simplement jouer sur deux tableaux sur déjà d'une part et eh bien la potentielle et éventuelle euh, comment dirais-je revente donc de telle ou telle action au bout de plusieurs années hein. je m'inscris vraiment dans un objectif long terme pas du tout court ou moyen terme on est vraiment sur une stratégie long terme mais c'est surtout que ma stratégie va être essentiellement axé sur la distribution de dividendes. Donc c'est pour ça, il faudra pas que tu te que tu sois surpris à te dire, mais pourquoi il rentre à tel moment sur telle position, alors que peut-être on est au niveau le plus fort Oui, mais peut-être aussi parce que, bah, là tu, tu vas le voir juste après, j'ai créé un portefeuille spécifique hein, vraiment pour euh, eh bien ce, ce challenge. Donc bien évidemment, à un moment donné, il faut bien rentrer. et tu le sais, il y a aussi des actions où même si on est sur le niveau le plus haut, eh bien ces actions qui ou sur lesquelles il faut rentrer, à mon sens, parce qu'il y a une distribution de dividendes qui est très intéressante, et c'est aussi parce que l'analyse que j'ai pu réaliser, mais aussi que des spécialistes ont pu faire, eh bien préconise de rentrer sur l'indice en question. Bien évidemment, on essaiera de rentrer hein, sur, eh bien, à un moment donné sur le cours. On est sur un cours plutôt Tendance basse et ça tombe bien puisque au moment où je te tourne cette vidéo, eh bien, on est au mois de juillet, donc 2022, et aujourd'hui, les cours boursiers sont plutôt bas, sauf pour certains indices où on est quand même sur quelque chose d'assez, euh, d'assez fort, quand... assez fort mais possible, parce que je pense que l'indice est prometteur. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que euh, on est vraiment aujourd'hui, je pense, au bon moment pour investir. Et c'est pour ça que je te tourne cette série vidéo et on va découvrir ça, bien entendu, tous les mois. Tu pourras suivre ça avec moi. Donc, l'objectif, c'est quoi C'est tout simplement de prendre une partie de mes revenus issus donc de mes locations courte durée, hein, issus de mes revenus Airbnb, tout simplement, de mes investissements IMO, de mes sociétés de sous-location, de ma conciergerie, en prendre une partie et l'investir tout simplement et le placer et eh bien sur euh, donc des actions boursières qui me génèrent d'une part des dividendes tu l'as compris mais aussi et eh bien peut-être pourquoi pas une spéculation euh, potentielle une revente donc à la hausse potentielle dans quelques années je m'inscris vraiment dans un objectif long terme et c'est vraiment comme ça qu'il faut que tu le comprennes alors avant de commencer qu'on soit très clair euh, je ne suis ni un expert je ne suis pas non plus un spécialiste je ne suis pas aussi quelqu'un qui est là pour conseiller je suis juste là pour te livrer mon expérience. Donc, en aucun cas ne me tient rigueur si telle ou telle position que je prends dans dans les minutes qui vont suivre et eh bien ne sont pas finalement des positions qui sont gagnantes. Tu vois ce que je veux dire Mais l'idée, c'est à chaque fois que je t'explique pourquoi je prends telle ou telle position et que tu te fasses ton propre objectif sur est-ce que je suis ou est-ce que je ne suis pas hein. Qu'on soit très clair, je ne suis pas un expert et je ne suis pas non plus un, un conseiller financier. Je ne suis pas quelqu'un qui est euh, qui, qui est là pour te recommander de faire tel ou tel placement. C'est vraiment une vidéo et des vidéos que tu as découvert sur cette chaîne YouTube, et eh bien qui sont juste le reflet de mon expérience. D'ailleurs, comme toutes les vidéos que je peux livrer sur cette chaîne YouTube, où à chaque fois c'est le reflet de mon expérience à travers mes différentes années d'entrepreneuriat. Alors, qui je suis pour te parler de tout ça Je suis Sébastien Moret. si tu ne me connais pas. Aujourd'hui, je suis investisseur, je suis formateur en immobilier et du coup, je suis aussi eh bien, entrepreneur depuis mes 23 ans. J'ai aujourd'hui 46 ans, j'ai entrepris dans pas mal de types de sociétés et aujourd'hui, je me suis vraiment spécialisé dans l'immobilier et là, ce que je cherche à travers cette série de vidéos, c'est tout simplement me diversifier. Et d'ailleurs, en parlant de diversification, tu verras que les différentes actions que je vais prendre dans les minutes qui suivent sont assez diversifiées. Elles sont sur différents domaines, euh, différentes catégories, tout simplement, parce que l'objectif, c'est d'avoir un portefeuille le plus diversifié possible. De sorte que si, eh bien, à un moment donné, tel ou tel domaine et tel ou tel euh, secteur d'activité eh bien est en crise, eh bien, ça ne vienne pas impacter la totalité de mon portefeuille. Donc, comme je te le disais, donc, je vais prendre une partie de mes revenus. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est d'aller chercher entre 20 et 30 de ce qui te reste, hein, très clairement au niveau, de, au niveau de ton cash, et de le placer. Pourquoi Tout simplement, parce qu'on le sait aujourd'hui, que de l'argent qui dort en banque, malheureusement, et notamment en ce moment avec l'effet inflationniste qu'on a, qui est très, très puissant, très fort, on a plus de 8 bien évidemment, ton argent perd de l'argent, bah, perd de la valeur, pardon. Donc, bien évidemment, le fait de le placer, ne serait-ce que le fait de le placer en bourse, fait que déjà tu vas combattre cette inflation, mais c'est aussi l'objectif, c'est de te générer dans quelques temps, je dis bien dans quelques temps, je ne suis pas un magicien, et eh bien c'est tout simplement de générer des revenus passifs. Donc reste bien sur cette vidéo, on va passer dans quelques instants, alors d'une part sur mon écran pour les analyses et puis d'autre part aussi sur mon téléphone où j'ai placé les ordres en direct et comme ça tu pourras faire la même chose. Si tu le souhaites, bien évidemment, et encore une fois, ce n'est pas une, un conseil, hein, ce n'est pas, et eh bien, un conseil d'investissement, c'est vraiment tout simplement le reflet de mon expérience. J'insiste, mais c'est très important, parce que je ne veux pas que tu m'envoies dans quelques temps, si malheureusement euh, j'avais pris telle ou telle position qui n'était finalement pas si bonne que ça. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné donc un, un courtier en ligne. Qui est, eh bien, tout simplement euh, Trade République. Alors pourquoi je l'ai choisi D'ailleurs, je referai une vidéo où j'entrerai je beaucoup plus dans le détail sur l'utilisation donc de cette plateforme et pourquoi je l'ai choisi. Alors tout simplement parce que aujourd'hui c'est une euh, société qui prend très peu de frais, contrairement à d'autres acteurs qui sont présents sur le marché, qui vont prendre des frais en pourcentage hein, par rapport à des investissements. Là ici, ce sont des frais uniques qui sont faibles et au-delà de ça, c'est aussi la facilité, tu vas le voir, je vais te le présenter dans quelques instants, c'est la facilité de passer des ordres. C'est vraiment très fluide, Ça, c'est très graphique, c'est très, euh, comment dirais-je, l'interface est très bien faite, Il y a une application mobile, ça permet de faire un suivi, euh, bah, on va dire tous les mois, depuis ton téléphone, et moi je trouve ça juste excellent. En plus de ça, tu es propriétaire donc, des titres, il hein, faut faire attention parce qu'il existe parfois des entreprises qui vont te donner finalement des fractions ou vont te donner des, des actions, mais si, finalement tu n'es pas propriétaire réellement du titre, D'accord c'est le trader, c'est le courtier qui tout simplement eh bien, est propriétaire des titres. Alors ce qui est bien aussi avec Trade Republic, c'est que si par exemple, euh, et on va le voir hein, par la suite, si tu veux par exemple alimenter régulièrement telle ou telle action, tel un tel indice boursier, eh bien, tu n'es pas obligé d'acheter forcément tout le temps eh bien, action par action. C'est-à-dire que tu peux investir plutôt une somme d'argent. Je m'explique. Si par exemple tu prends des actions, par exemple tu prends l'action Apple qui est à, aux alentours de 150 euros, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut que tu investisses par billet de 150 euros, à chaque fois 150 pour prendre des actions complètes. L'avantage, si tu fais par exemple ce qu'on appelle du DCA, c'est-à-dire que tu fais de l'investissement tous les mois ou au trimestre, c'est-à-dire que tu t'engages à investir eh bien sur, euh, donc la, la, sur, la, sur la position, eh Bien le gros avantage, c'est que tu n'es pas obligé d'investir action par action. Tu peux prendre juste des portions d'actions. Donc, tu peux investir par exemple 50 euros. Si par exemple, tu as très peu d'argent, que la question que tu dois forcément te poser, c'est à, à partir de combien on peut démarrer, tu peux démarrer avec 500 euros. Tu vois ce que je veux dire le, le, le truc qui est le plus important, c'est de démarrer maintenant. Hein, C'est pas d'attendre, tout simplement parce que on va profiter à travers la stratégie que je mets en place, et eh bien des intérêts composés. C'est-à-dire que on va jouer, tu l'as compris, sur les dividendes. On va aller sur les stratégie à dividendes, mais on va aussi, et eh bien jouer la stratégie de prendre des positions au meilleur moment. Et vu qu'on le sait, notamment, on va aller beaucoup sur les actions, sur le S&P 500, qui, on le sait, depuis des décennies, a une croissance, on va dire, de plus de 10% de manière assez en moyenne hein, euh, chaque année et eh bien on le sait que de toute manière ce qu'on va aller chercher c'est des actions qui vont prendre de la valeur. En plus de ça on va prendre des dividendes au passage parce que ce sera que des actions à dividendes ou presque et l'idée c'est que l'argent qu'on va accumuler et qu'on va gagner et eh bien c'est qu'on le remette tout de suite. D'accord C'est-à-dire qu'il soit tout de suite réinvesti. Et je referai une vidéo aussi sur les intérêts composés si tu le souhaites pour être beaucoup plus précis par rapport à ça. L'idée, si tu veux, c'est que cet argent qui est réinvesti, eh bien au bout par exemple de 10, 15, 20 ans, eh bien te permette eh bien, de tout simplement te générer ce fameux 1 500, 2 000 euros tous les mois en revenus passifs. C'est quand même plutôt excellent et c'est l'objectif que je me suis fixé. Donc, ça va prendre du temps, bien évidemment, mais on va voir que, et j'espère que ça sera quelque chose qui sera possible et qui me permettra dans quelques temps, de pouvoir vivre complètement de l'immobilier, alors, pas de l'immobilier cette fois-ci, mais de la bourse, puisque tu le sais, je suis investisseur immobilier. Donc, du coup, j'ai sélectionné Trade Republic, et ce que j'ai fait, eh bien, c'est que le mois dernier, je me suis dit, je vais prendre 3000 euros sur ma trésorerie disponible, je vais prendre prendre 3000 euros que je vais envoyer sur Trade Republic. Donc, j'ai fait un premier virement, donc, de 3000 euros, qui est disponible aujourd'hui, et l'idée, eh bien, tout simplement, c'est d'aller chercher 11 actions que j'ai sélectionnées, on va le voir ensemble dans différentes catégories, et qu'on place eh bien, tout simplement de l'argent dans ces différentes actions. Alors, quelles sont les catégories Alors, à mon sens, comme je te l'ai dit, il faut absolument diversifier un maximum ton portefeuille. Donc, pour ça, on a plusieurs catégories. Donc, on a eh bien, donc, la consommation. Donc, la consommation, c'est tous les pas les produits, mais tout ce qui est euh, société dans lesquelles on consomme, euh, les restaurants, etc. et autres, bien évidemment. Donc, euh, première catégorie, la consommation. Donc, on va y aller, bien évidemment. Dans la consommation de base, donc là, c'est tous les produits finis, tous les produits qu'on consomme au quotidien. Pareil, on va aller se diversifier sur ces produits-là. Ensuite, on va aller sur l'énergie, bien évidemment, sur la santé. On va aller aussi sur l'immobilier. et eh oui, puisque bah forcément, l'immobilier aujourd'hui, c'est mon domaine de prédilection, mais c'est surtout que ça va te permettre aussi de faire de l'immobilier, tu vois, sans avoir les inconvénients. oui, bah, Parce que l'immobilier, comme on le fait comme je le fais aujourd'hui, eh bien, forcément, faut gérer des locataires, faut gérer la facturation, faut gérer tout ça. Enfin, Il y a toute une partie gestion. Certes, on a des rentabilités qui sont fortes, mais ça nécessite du travail. Moi, aujourd'hui, c'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'est de très peu travailler c'est vraiment de placer mon argent, de peut-être passer une demi-heure, une heure dans le mois sur l'analyse des différentes positions que je vais prendre et derrière, les passer eh bien directement en ordre via Trade Republic. C'est vraiment ça mon objectif. Donc là, du coup, bah, on va prendre très clairement des portions d'entreprises qui eh bien sont des entreprises qui font de l'immobilier. Et donc, c'est juste excellent avec des rentabilités, tu vas voir, qui sont juste incroyables. Donc, on ira donc sur le domaine de l'immobilier. On ira aussi sur la technologie la technologie c'est un petit peu plus risqué entre guillemets puisque généralement ça nécessite de la recherche et développement c'est-à-dire que c'est des entreprises qui sont tout le temps en innovation qui ne reversent pas forcément le plus gros des dividendes et on va le voir justement qu'il faudra faire attention par rapport à la distribution des dividendes tout simplement parce que qui dit distribution de dividendes dit tout simplement du cash en moins dans l'entreprise. Et notre objectif vu qu'on est sur du long terme c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans lesquelles on investit et tout simplement ce qu'on souhaite c'est que l'entreprise continue à se développer. Et dans la technologie bien évidemment si l'entreprise reverse des dividendes, il faut qu'elle en garde quand même suffisamment pour que cet argent puisse être réinvesti dans l'entreprise pour pouvoir continuer le développement. Tu as compris un petit peu le schéma, ce qui n'est pas forcément le cas de l'immobilier. La finance aussi, on ira dans la finance, on ira aussi sur les matières premières et on ira sur la communication. Donc voilà un petit peu les différents domaines que j'ai pu euh, tout simplement te préparer et l'idée c'est d'aller dans ces différents domaines. Alors aujourd'hui on va pas faire tous les domaines, mais on va déjà en faire les trois quarts. Donc on va investir très clairement sur 11 actions, 11 actions à dividendes. Alors j'avais dit sur une première vidéo que ce serait principalement des actions américaines, notamment sur le SP500, mais il y aura aussi des actions sur le Nasdaq. Bien évidemment. Et puis, tu verras, on ira aussi un petit peu sur des actions françaises, parce qu'il y en a quand même certaines qui sont, à mon sens, très intéressantes et sur lesquelles il faut absolument aller se placer. Les actions françaises, tu le sais, le gros avantage que tu as, c'est que tu peux les passer via un courtier qui fait le PEA, enfin qui, qui tout simplement te propose le PEA. Alors aujourd'hui, Trade Republic ne le propose toujours pas, mais a priori, c'est dans les tuyaux et ça arrivera dans quelques temps. Donc, voilà un petit peu pour présenter le sujet. Ce que je te propose maintenant, bah, c'est qu'on enchaîne, qu'on prenne position et puis tout simplement que je te montre ça en live euh, directement sur mon téléphone et aussi que je t'explique un petit peu pourquoi j'ai choisi telle ou telle euh, action. Donc, on va commencer par la première qui va être donc la consommation. Celle que je t'ai sélectionnée, eh c'est tout simplement McDonald's. Alors, McDonald's, on va aller voir justement ensemble. Je vais tout de suite passer sur mon écran voilà donc là je t'ai mis McDonald's, donc McDonald's qui a un cours à 252 dollars donc bien évidemment on va pas en prendre énormément puisque tu le sais j'ai un objectif enfin, j'ai 3000 euros donc je peux pas me permettre d'en prendre trop bien évidemment donc on va en prendre qu'une seule pour celle-ci mais tu verras aussi, et si c'est vraiment une action dans laquelle tu crois, eh bien tu pourras faire ce qu'on appelle donc du DCA, ce que je t'ai expliqué, c'est-à-dire que tous les mois, plutôt que d'investir 252 dollars, eh ce sera plutôt de mettre par exemple 50 euros que tu vas mettre tous les mois, voire tous les trimestres. Parce que c'est une stratégie où tous les mois, automatiquement, tu viendras alimenter cette action. Alors, pourquoi j'ai choisi McDonald's bah Déjà, tout simplement parce que je pense que tout le monde connaît McDonald's. C'est quand même la plus grosse entreprise aujourd'hui dans le domaine de l'alimentation. Hein, on ne va pas se mentir. Mais c'est aussi que c'est une entreprise qui a fait une stratégie d'acheter de l'immobilier, encore une fois, l'immobilier. Et c'est une entreprise qui, euh, bah bien évidemment, euh, comment dirais-je euh, aujourd'hui, a, et mon sens, prometteux. C'est-à-dire c'est une entreprise qui a toujours su évoluer, qui a toujours été un peu précurseur de son marché. Hein. C'est quand même assez, euh, assez clair. Je veux dire, aujourd'hui, McDonald's, c'est quand même une entreprise qui se porte très très bien qui distribue du dividende, donc ça c'est cool, euh, qui a de l'immobilier, je te le disais, et on va le voir ensemble dans l'analyse, qui, à mon sens, est une entreprise sur laquelle il faut aller. Donc c'est pour ça que je l'ai sélectionné, et on rendra un peu plus dans les détails tout de suite. Donc on voit par exemple que depuis un an, on est à plus 10%, sur cinq ans, on est quand même à plus 64%, on voit que la courbe est tout le temps en croissance, hein, tout le temps, tout le temps, sauf ici, donc il y avait eu une baisse, mais on, avait très, on était très vite remonté donc, on voit quand même que le cours est tout le temps euh, en progression. Donc, ça, c'est plutôt euh, c'est plutôt bon. Ensuite, on va aller sur la partie dividende, celle qui nous intéresse, bien évidemment. Et là, qu'est-ce qu'on voit Eh bien, on a tout simplement un payout ratio à 55%. Ça veut dire que sur 100% des bénéfices, eh bien, McDonald's distribue 55,39%. Moi, ça me paraît plutôt sage parce que avoir un payout ratio qui est situé, et je te le préconise d'être aux alentours entre 30 et 60 70% me paraît très sage tout simplement parce qu'en fonction des entreprises eh bien il faut du cash il faut garder de l'argent pour pouvoir le réinvestir sur les années suivantes pour continuer le développement de la boîte parce qu'on peut très bien traverser 100% voire même plus on va le voir après hein, euh, du, du, euh, du bénéfice mais ça veut dire qu'on va donc chercher dans les réserves hein. une entreprise tu le sais quand elle, quand elle gagne de l'argent elle peut décider de distribuer, dis, pardon, décider de le distribuer ou elle peut décider et aussi, eh bien, tout simplement, de conserver euh, donc euh, les, les, les bénéfices et les mettre en report, c'est-à-dire qu'elle les garde en réserve pour des années futures. Donc, moi, une distribution à 55% me paraît très bien, ça veut dire que l'entreprise est très, euh, comment dirais-je, très sage au niveau, de, au niveau de, la, de, la, de la distribution. On a une croissance... Donc, depuis les cinq dernières années, de 7,92% de la distribution de dividendes. C'est-à-dire que chaque année, les dividendes augmentent à peu près de quasiment 8%. Donc, c'est quand même pas rien. Hein, donc, tu as une progression naturelle de 8%. Et on a une distribution de dividendes depuis 13 ans. D'accord Donc, ça, c'est aussi un critère qui est super important. cest à dire que ça fait quand même depuis pas mal d'années maintenant que cette entreprise a pour habitude de récompenser ses actionnaires. On a un diff donc. Est à 2,16% donc ça c'est quoi c'est tout simplement le ratio entre le cours boursier et la distribution de dividendes donc il y a mieux bien évidemment mais 2,16 me paraît quand même plutôt très intéressant encore une fois c'est vraiment la, la, le, le rapport entre le cours boursier et la distribution de dividendes donc on voit que c'est le cours boursier s'il si augmente et eh bien on a une augmentation qui est qui suit eh bien, la, la distribution de dividendes. Donc ça, c'est plutôt plutôt plutôt intéressant. Et donc, c'est une entreprise, à mon sens, sur laquelle il faut absolument se positionner. Donc, ce que je te propose, et eh bien, c'est tout simplement qu'on le fasse ensemble, hein, qu'on passe sur mon, sur mon téléphone et on va pouvoir, et eh bien, passer... Donc, je te l'ai dit, on va plutôt aller sur... Eh bien, on va prendre une action pour celle-ci. Puisqu'on est quand même à 252 dollars. Et si c'est quelque chose que tu veux faire régulièrement, c'est-à-dire que McDonald's, c'est une position que tu veux renforcer tous les mois, eh bien, n'hésite pas à utiliser la possibilité, donc, du DCA pour, eh bien, tout simplement, pouvoir investir, non pas, euh, donc, euh, hop, hop, on va y arriver. MCD McDonald's, voilà. Donc, McDonald's. Voilà, donc qu'est-ce qu'on nous dit on peut, on peut regarder aussi très rapidement ce trait de république, c'est plutôt intéressant. Donc on voit bien la distribution de dividendes, hein, donc je suis 2022, 1,29€ par action. Et on voit que les analystes ont plutôt tendance à dire d'acheter à 73%. Donc tu vois, ça confirme un petit peu ce que je te disais juste avant, tu as la petite description qui est juste ici. Voilà, donc là du coup, on va acheter. Voilà, je prends une position, je valide. Et voilà, c'est dans la poche. On continue. Du coup, euh, on va aller maintenant sur une deuxième. Donc, on va prendre, là, cette fois-ci, dans la consommation donc, euh, de base. Là, on va aller chercher une entreprise qui, à mon sens, euh, devrait te plaire. Et je vais t'expliquer pourquoi je choisis celle-ci. On va aller sur Pepsi. D'accord Donc, on va aller sur Pepsi. Alors, pourquoi Pepsi Déjà, tu peux le voir très facilement sur mon écran, eh bien, on est sur une progression depuis un an de 8%, et depuis les cinq dernières années, on est à plus 45%. Pareil, comme à on voit bien qu'on a un cours qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en train d'augmenter. D'accord Donc ça, c'est plutôt rassurant. On a ensuite les dividendes, encore une fois, distribution des dividendes. Donc là, on a un défil, comme je te le disais, donc... Un, comment dirais-je, donc le, un, une estimation sur l'année la, sur, sur entre le cours et la distribution de dividendes qui est 2,69%. On a un annual payout de 4,60$. On a un payout ratio qui est cohérent, qui rentre dans, dans ce que je disais à 67,62%. Une croissance de 7,39% depuis 5 ans et une distribution, attends-toi bien, de distribution de dividendes depuis 50 ans. D'accord c'est une entreprise qui distribue. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, des dividendes. On passe sur mon téléphone, PepsiCo, donc sur le Nasdaq. Donc là, c'est pareil, PepsiCo, eh on est sur une valorisation à 165 euros. Donc là, c'est pareil, on va éviter d'en prendre de trop, puisque je n'ai que 3000 euros de disponibles. Donc, on va aller chercher, prendre une position. OK. Et voilà c'est fait. Continue. Donc du coup, on va ensuite partir sur cette fois-ci. Alors non, on va rester sur la consommation de base. Et là, on va aller sur une nouvelle action. Et là, on va aller sur Walmart. D'accord Donc Walmart, c'est tout ce qui est, eh bien, hop, je partage mon écran. C'est tout ce qui est donc euh, hypermarché et supermarché. D'accord Donc là, on va aller sur le cours. Donc depuis un an, on a à moins 1,8%. On voit bien quand même qu'il y a une grosse chute ici. Donc à mon sens, on est plutôt, euh, plutôt vraiment très très bas. Et sur 5 ans, on est quand même à 69%. Donc on voit bien quand même que l'action a quand même tendance toujours à augmenter. Et là, il y a eu une correction récente. Donc à mon sens, ça peut être un bon point d'entrée. Ok Puisqu'on voit bien quand même que sur les 5 dernières années. Voilà, et si on prend les dix dernières années, on a plus 72%. Au niveau des dividendes, eh bien, pareil, on est sur un dividende à 1,114%, un annual payout à 2,24$, un payout ratio à 36,47%, ça reste dans la règle de ce que je te disais, c'est entre 30 et 70%. Une, augmente, une croissance depuis 5 ans de quasiment 2% sur la distribution de dividendes et une distribution donc, de dividendes qui est depuis 48 ans, donc c'est pas nouveau euh, juste pour que tu comprennes bien un petit peu Walmart incorporation, donc on peut taper tu vois pour bien comprendre qui est Walmart. Donc ce que je te propose et eh bien c'est qu'on aille tout de suite sur Wikipédia pour voir un petit peu qui est Walmart. Donc Walmart hein, on voit bien donc euh, de nombreuses entreprises euh, dans différents domaines, dans différentes euh, dans différents concepts, différentes euh, différents pays aussi. Euh, donc, entreprise qui a été euh, créée dans les années 45, enfin, c'est vraiment voilà, euh, une entreprise qui est très ancienne. Ok, donc je t'invite à regarder un petit peu tout ça, c'est vraiment une grosse, grosse entreprise d'hypermarché. Euh, D'ailleurs, on peut la comparer quand on va sur Peers, et eh bien donc avec ses petits concurrents, donc on a notamment Carrefour. D'accord, et euh, voilà un petit peu les différents euh, chiffres. Voilà. sur 10 ans, 121%, contrairement à Carrefour, par exemple, qui a 26,22%. Euh, une croissance sur 5 ans de 3,39%, tu vois, tu prends Carrefour, tu as à moins 1,10%. Euh, une marge donc, de 24,90%, ça fait partie des meilleurs sur le marché, hein, si on les compare à tous les autres. Donc on voit que l'entreprise gagne de l'argent. Euh, la performance de l'indice, donc on voit sur 10 ans que l'indice est à 76, voilà, 76%. Euh, Si on compare à Carrefour, c'est dans le rouge. Euh, on a, alors son petit concurrent est beaucoup plus fort, il faudrait analyser, mais celle-ci, Walmart, est quand même très, euh, très connue. Et à mon sens, ça me paraît un très bon investissement boursier si on prend tous les critères que j'ai pu t'expliquer juste avant. Donc, ce que, que je te propose, propose eh c'est qu'on passe, qu passe maintenant sur FUN et on relance à nouveau. Oh. C'est parti. Donc, on va aller sur Walmart. Alors, Walmart, j'ai décidé d'en prendre une seule également, tout simplement, parce que bah, le cours est assez... On est quand même à 125 euros, donc on va en prendre juste une seule. On va vite acheter maintenant. Et voilà, c'est dans la boîte. On continue. Alors, je te propose maintenant eh qu'on aille dans le domaine de l'énergie. Tu, tu le sais, on va diversifier un maximum. Et là, je t'ai sélectionné une entreprise qui est Chevron. Alors Chevron, une entreprise, et je vais partager à nouveau mon écran. Voilà, Une entreprise, donc deuxième compagnie pétrolière des États-Unis. D'accord, c'est quand même pas rien. La sixième au niveau mondial derrière BP Shell. Et Petrochena, basée en Californie, présente dans 580 pays. Donc on voit quand même que ça tient la route, hein, très clairement, grosse structure. Donc je t'invite à regarder, mais on va surtout aller maintenant sur eh l'analyse boursière et financière. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit bah, On voit quand même que depuis un an, on a une progression de 45,46% du cours. Sur 5 ans, globalement, on est à donc on voit que c'est quand même une action qui est tout le temps en augmentation. Et sur 10 ans, hein, on est à plus 27,75%. Donc à mon sens, c'est un bon point d'entrée, même si certains diront qu'il faut peut-être attendre que l'action rechute, puisque là, on voit bien qu'elle est sur une tendance plutôt baissière, et qu'effectivement, sur les dernières années, elle était plutôt ici. Mais à mon sens, et c'est là où on va prendre la décision, c'est sur la partie... On est sur un payout ratio à 51,37%, donc ça reste dans nos critères. On a un annual payout de 5,68 par action et on a surtout un dividend à 4,07%, ce qui est juste incroyable. On a une croissance donc des distributions de dividendes de 5% depuis 5 ans et distribution de dividendes depuis 6 ans maintenant. c'est peut-être plutôt là où il peut avoir, et on peut se poser des questions, mais à l'instant T, à mon sens, ça me semble être une excellente opportunité pour entrer sur cette entreprise, notamment par rapport à tout ce que ça peut représenter. On voit bien que les différentes analyses disent qu'il faut clairement acheter cette action. On peut regarder un petit peu. Distribution des dividendes, depuis 4 ans, on est à 4,6%. Et notre ratio, on l'a déjà vu, croissance des dividendes de 5% depuis 5 ans. Voilà. Et la seule de toutes les entreprises concurrentes, puisque Pierce permet de comparer toutes les entreprises, tu le vois ici, il y en a notamment Total Energy, que tu dois bien connaître, et bien si on regarde, tu vois, distribution de dividendes depuis 6 ans. Toutes les autres, ne distribuent. Total, ne distribue pas de dividendes, et les autres que depuis 1 ou 2 ans. Ok. Donc du coup, on a aussi une marge qui est mine de rien parmi celles qui est les plus... Enfin, une des meilleures hein, par rapport à la marche qui est, qui est donc générée. Voilà, on a la performance donc, du cours, on voit bien que celle-ci est quand même très performante. Voilà, donc du coup, bah, ce que je te propose, c'est qu'on passe tout de suite donc, sur l'application Trade Republic et on fasse tout de suite eh bien, la validation du cours. J'ai directement chevron, parce que signe ne pas le trouver. Voilà, juste ici. On est à 136, et j'avais prévu d'en prendre deux pour celle-ci. J'en mets 2. Je vais Voilà, vous avez acheté. Achetez maintenant. Et voilà, c'est dans la pêche. On continue. On a ensuite une action qui... Que tu dois bien connaître, qui, enfin, qui tu ne te être pas forcément, mais sur laquelle tu as été forcément amené à acheter, c'est Johnson Johnson. Alors, qu'est-ce que c'est cette entreprise C'est une entreprise qui intervient dans l'industrie pharmaceutique, d'accord, et qui produit de nombreux, euh, de nombreux accessoires, et notamment des masques, etc. C'est une entreprise, on va regarder un petit peu ça ensemble. où justement, on va aller voir... Johnson et Johnson. Voilà. Wikipédia. On va voir ça tout de suite ensemble. Voilà. Entreprise pharmaceutique en américaine. Euh, on va donc regarder donc, les différents débuts, l'expansion. Hop. On va regarder un petit peu. Voilà. Présent vraiment un petit peu partout. Voilà, donc Tu la trop notamment bah, dans tout ce qui est produits, euh, pansements, etc. Ils ont fait aussi des masques, ils ont été vraiment présents dans, dans de nombreux domaines. Des grosses entreprises ont investi dans, dans cette société-là, donc ça c'est plutôt très rassurant. Donc si on va un petit peu sur, quand on regarde un petit peu les différents euh, marchés, Boursier. Donc depuis un an, on a une croissance de 4,4%. Depuis 5 ans, plus 28,66%. Et depuis 10 ans, on est à plus 153%. On voit bien que l'action est tout le temps, tout le temps, tout le temps en phase de progression. Si on prend la dividende on a un dividende, donc un, une rémunération donc par rapport au cours de l'action à 2,54%. 4,52$ dollars par rapport à l'annual payout, un payout ratio qui reste dans nos critères à 42,9%, une croissance dividende de, de 5,87% et distribution de dividendes juste incroyable depuis 59 ans. Donc pour moi, c'est vraiment une entreprise sur laquelle il faut aller aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va tout de suite se rendre sur Trade République et on va aller chercher cette action. Johnson Johnson. Donc là, j'ai prévu d'en prendre très exactement. Alors tu vois, on peut aller voir un petit peu. Tu vois, la distribution des dividendes. On a un conseil à l'achat de 50% et conserver 50%. Donc on voit bien que c'est vraiment l'entreprise sur laquelle il faut rentrer. D'accord On voit bien la croissance donc, aussi des dividendes. Donc là, on va en prendre deux. Je valide. Acheter maintenant. Et c'est dans la poche. On va continuer, on va aller cette fois-ci sur une entreprise que tu connais très certainement qui s'appelle Vichy Properties. Donc Vichy Properties qui est une société américaine, on va aller voir ça tout de suite, voilà. Tac, et là, cette fois-ci, on est parti sur l'immobilier. Alors, qui est Vichy On hein, va bah donc faire une petite recherche très rapide. Tu vas voir que Vichy, je pense que ça va te parler, je vais te partager mon écran. Voilà, je pense que ça, tu as reconnu, d'accord Eh bien, c'est une entreprise hein, qui investit tout simplement dans les plus beaux palais qu'on retrouve notamment à Las Vegas. Donc Las Vegas, je pense que ça me parle. Euh, 450 bars, restaurants, clubs. Euh, c'est juste incroyable. Donc euh, ils ont donc 43. Euh, donc euh, Dynamic Gaming Destination. Enfin, c'est juste incroyable. Quatre, euh, donc 4 cours de, de golf. Voilà voilà un petit peu qui est Vichy. Donc c'est juste une énorme, énorme entreprise. Tu vois un petit peu ce qu'ils font. Hard Rock, je ne sais pas si tu connais. Ça c'est pareil. Voilà, Casino. Golf, etc. Voilà. Donc, voilà. un petit peu ce qu'ils font, les différents investissements. Donc, c'est vraiment du très très lourd. Et si on regarde un petit peu qui est sur la partie financière, donc qu'est-ce qu'on voit Bah, ben, on voit que depuis un an, on a une progression du cours à 5,99%. Depuis cinq ans, on voit bien que l'action est tout le temps, tout le temps, tout le temps en phase de progression. On a plus 74%. C'est juste incroyable. Depuis dix ans, plus, virgule, une distribution de dividendes de 4,47% en, en, par rapport au cours de l'action, ce qui est juste énorme. Hein. Euh, 1,44% en annuel PIAO, donc bon, ça pourrait être un petit peu plus, mais bon, ça me paraît quand même plutôt intéressant, surtout par rapport au cours de l'action. Un payout ratio qui est certes au-delà donc des 70% que j'avais pu indiquer, mais on est dans la partie immobilière. Donc, la partie immobilière, c'est un petit peu différent. Euh, le fonctionnement est un petit peu différent qu'on peut avoir des payouts ratio qui sont beaucoup plus forts, et notamment s'il y a eu des années qui ont été meilleures que d'autres, pour aller et qui ils, qu ils, qu ils laissent sous-entendre qu'ils vont chercher un petit peu dans les réserves. Pour moi, ça c'est pas déconnant par rapport à l'immobilier. D'autres entreprises, bien évidemment, ça, ça le serait. Là ici, ça me paraît pas du tout déconnant. Une croissance des dividendes depuis plus de quatre ans. Donc, moi, pour moi, c'est une entreprise qui vaut vraiment le coup d'être euh, choisie par rapport à l'immobilier. Et là, ce que je te propose, c'est qu'on passe tout de suite sur le téléphone Vichy Properties. Donc, on est à 31,33 euros au moment où je... Donc, on va donc se placer. Tu vois la distribution de dividendes qui sont juste ici. On a 95% de recommandations à l'achat de cette entreprise. C'est juste incroyable. et bien, ce que je te propose, c'est qu'on en prenne ce qui nous porte à 254,96€ pour ce titre. Je valide, achetez maintenant et c'est dans ma poche. Arrive ensuite une autre entreprise dans l'immobilier qui me semble aussi très intéressante. Voilà, donc c'est Reality Income. Je vais partager mon écran, bien évidemment. Donc, Reality Income, c'est pareil, très grosse entreprise qui est donc pareil dans l'immobilier. On va faire une petite recherche très rapide pour voir ensemble et qu'on découvre tout simplement qui est cette entreprise. Voilà, on peut même, tu vois, direct à Properties. Notre portfolio, on peut aller voir très simplement... Voilà, donc voilà un petit peu où ils sont implantés, donc on est sur Wikipédia et donc tu vois bien donc une entreprise d'investissement donc immobilière avec donc, de la location donc de, de locaux commerciaux aux états unis en Espagne, en Angleterre, en Californie, etc. Et quand tu regardes ces principaux locataires, eh bien on a quand même du lourd, hein. on a notamment FedEx, 7-Eleven, je ne sais pas si tu connais mais c'est juste énorme. Euh, on a Walgreens, enfin voilà. Donc on voit bien qu'ils ont des très gros locataires. Donc à mon sens, c'est vraiment une entreprise très prometteuse. Si on va sur la partie un petit peu plus financière, donc on l'a vu juste avant, hein, c'est vraiment voilà. On a sur un an, et eh bien euh, donc une croissance de 4,42%. Sur cinq ans, une croissance de 25,51% avec une correction en 2020. Et ça c'est normal. Et sur 10 ans. Plus 72%. Au niveau de la distribution de dividendes, et eh bien, on est à 4,28% sur le villes pardon, 2,97$ dollars par action, un payout ratio qui est juste énorme, tu veux dire, oula, qu'est-ce qui se passe Alors, là, faudrait rentrer un peu plus en détail, je pense que, notamment, ils ont dû taper sur les réserves, et c'est sûr, hein, puisqu'on a dépassé les 100%, mais vu que c'est une entreprise immobilière, ça me pose pas de souci. C'est surtout qu'on a une croissance des dividendes qui me confirme euh, ça, qui est de 25 ans. Donc, ça veut dire que même s'ils ont tapé sur euh, des réserves, bah, ça fait quand même 25 ans qu'ils distribuent des dividendes. Et on est à plus de 3,79% de croissance depuis 5 ans au niveau des distributions des dividendes. Donc, bah, moi, ce que je te propose, c'est qu'on rentre tout de suite dans cette action, puisque ça me paraît très prometteur. On va aller découvrir ensemble eh bien, son cours et voir un petit peu combien on peut en prendre. Voilà, donc là du coup, on va se rendre sur Realty Income, qui est juste ici. Donc on est à 67,86 euros par action. Et là, ce que je te propose, on peut même aller voir un petit peu plus en détail ce qu'ils nous disent. Voilà, on a recommandation à l'achat 47%, conserver 53%. Donc on voit bien que c'est une action qu'il faut absolument détenir. Voilà, distribution de dividendes, tu les vois juste ici. Moi ce que je te propose c'est que celle-ci, on en prenne 5, ce qui porte à 342,50 euros. On valide, achetez maintenant. Voilà, c'est la page. On arrive ensuite sur une autre action, une autre action cette fois-ci immobilière, une action française, et eh bien c'est toujours dans le même principe, un peu le concurrent de Reality Income et pour la partie française, et eh bien c'est Next City. Next City, tu dois très certainement connaître. On va aller ça ensemble. Donc, qui est Next City, très clairement Et eh bien, je vais te présenter ça. Next City, Wikipédia. Tu vois, Next City, Wikipédia. Eh bien, Next City. Voilà. Leader français de la promotion et des services immobiliers, créé en 2000 et introduit en bourse en 2004. L'entreprise est présente en force en France, en Belgique, en Italie, en Suisse et en Pologne. Donc c'est une entreprise qui investit énormément euh, dans l'immobilier et euh, tu vas voir les chiffres sont juste époustouflants donc à mon sens c'est une action qu'il faut détenir donc si on prend la vue d'ensemble depuis donc un an on est à peu près à zéro depuis cinq ans pardon hop voilà ça c'est l'évolution moi voilà donc si on prend l'évolution sur les cinq dernières années, voilà, on est à peu près ici, pardon, à 26,56, d'accord, donc on voit qu'on est quand même plutôt sur, euh, on est vraiment plutôt tout en bas, à mon sens, donc si on prend à peu près la moyenne, on va, être, on va dire qu'on est à peu près ici, hein. donc euh, on voit bien que c'est quand même plutôt, euh, à peu près là, hein. on est autour des 40, en moyenne 40, 42, donc rentrer à 26 ça me paraît pas du tout déconnant, d'accord, donc là c'est pareil, sur Trading view tu as la possibilité de voir un petit peu les différentes, euh, dans différentes analyses. Mais encore une fois, ça n'engage que toi, technique neutre. Donc on est plutôt sur, tu vois, à l'achat. Hein, les analystes nous recommandent plutôt de l'acheter. Voilà, donc, on voit, tu vois, l'action qui est présentée ici. Distribution des dividendes. dividendes Voilà. Donc on a un dividende par action, donc euh, le, le, le dividende que je peux expliquer qui est à 2,5 à peu près. Hein donc rendement du dividende, voilà, pardon. Euh, juste ici, le rendement du dividende, donc le, le divil que je te dis à chaque fois en version anglaise, eh bien, on est à 6,05% en 2021. Donc tu vois, 5, 4, voilà, on est en, en règle entre 5 et 6, donc ça c'est plutôt intéressant. Le ratio de paiement, bon là, en 2021, il a un petit peu baissé, mais on voit bien que c'était quand même assez fort sur les années précédentes. Et là, tu vois les historiques Donc des versements, on est à 2,5 euros par action détenue. D'accord Donc, on voit bien qu'on est quand même sur une croissance, même si là, effectivement, en 2019, c'est plutôt euh, perdu, mais on voit bien quand même qu'on est sur quelque chose là qui est vraiment haussier euh, depuis, euh, depuis 2019. Voilà, et le rendement des dividendes est de 9,54%. Donc, pour moi, je la sens plutôt bien, cette action Next City, Et ce que je te propose, eh bien tout simplement, c'est qu'on rentre tout de suite sur... Cette action, action française, Nexity 26, et là ce que je te propose c'est qu'on en prenne, on va regarder un petit peu ce qu'ils nous disent d'ailleurs. Voilà, dividende 2,50 en mai 2022 par action. On est sur une analyse entre 57% à l'achat, 43% de conservation. Donc on voit bien qu'il faut y aller, hein, très clairement, vu qu'on rentre sur le marché avec ce portefeuille, ben là très clairement on va aller prendre des actions. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on en prenne 10 qui portent à 266,40 On valide. Acheter maintenant. Et voilà, c'est dans la poche. On enchaîne ensuite sur une action que tu dois forcément connaître, qui est même très connue, parce que là, cette fois-ci, on va quitter donc, tout simplement l'immobilier, on va aller sur la technologie, on va diversifier, c'est ce que je t'expliquais. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on aille chercher... Euh, une action d'un produit de, de consommation euh, technologique qui est euh, très connu, cest à qu en plus que c'est un produit de consommation, c'est un produit technologique, et eh bien, et je te donne en mille, c'est Apple. Donc Apple, euh, qui ne connaît pas Apple, je pense qu'on achètera tous de l'Apple dans les années à venir, hein. c'est vraiment euh, une société qui, qui ne fait que, que performer. Donc depuis un an, on a plus de 3,24%. Depuis cinq ans, l'action a juste explosé, hein, 289% depuis 5 ans, ça ne fait que monter. Bon, depuis En ans euh, c'est juste euh, juste incroyable, hein, on a plus, quasiment 600%, c'est juste de la folie. Dividende, et donc là c'est cool, c'est qu'on a des distributions de dividendes, alors certes, pas énorme, hein, on a que 14,29% par rapport au chiffre d'affaires, donc c'est vrai que c'est en dessous des 30% que je te disais, mais ça me paraît, euh, comment dirais-je, plutôt... Euh, ça me paraît plutôt sage puisque c'est une entreprise où on sait qu'ils investissent énormément dans le développement de leurs produits. Donc une entreprise qui te laisse 14,29% connaissant le type de structure, parce qu'on parle quand même d'Apple, ça me paraît plutôt sage et plutôt intéressant. On a une croissance donc, des, euh, des revenus, de, de, des distributions de dividendes de 8,75% chaque an chaque année avec une euh, régularité depuis 9 ans sur la distribution de dividendes. Un annual payout certes qui n'est pas très fort, qui est à 0,92$ dollars, et un dividende donc euh, un revenu par action que de 0,63%, mais on parle quand même d'Apple les amis et je pense que c'est un produit qu'on doit absolument avoir dans son portefeuille. Donc moi ce que je vous propose, eh c'est qu'on achète tout de suite du Apple. Du Apple. Hop. Et là, ce que je te propose, eh bien, on va regarder un tout petit peu. Voilà, donc la distribution de dividendes, on les voit ici. Et on est très clairement, d'après l'analyse faite par les, par les analystes, eh bien, à 82% de recommandations sur l'achat de cette action. Donc, on va se passer tout de suite dessus. On parle quand même d'appel, les amis. Donc là, je vais en prendre deux. Ce qui porte à 289 euros, cette action. Je valide, j'achète. Et c'est dans la poche. On va aller ensuite sur l'avant-dernière. Et là, c'est pareil, je vais te la recommander aussi, et je pense que tu la connais. C'est Microsoft. Et oui, Microsoft, aujourd'hui, qui fait partie des entreprises euh, en, vraiment en développement. Alors, si on regarde un petit peu, les, euh, si on un petit peu le cours de l'action, on est euh, depuis un an sur une phase baissière à moins 8,22%. Enfin, mais sur 5 ans, on est à plus de 144%, d'accord Donc, c'est quand même pas rien. Euh, donc, certes, on a une baisse, mais à mon sens, c'est un bon point d'entrée, d'accord On a une distribution de dividendes, et bien, aux alentours, alors, distribution de dividendes, donc, de 0,97% sur le dividende, donc, le, le, le revenu par action, 2,48 dollars par action, un payout ratio de 26,48%, c'est normal, c'est en dessous de 30%, on est sur une entreprise qui investit énormément, donc c'est plutôt rassurant. Une croissance, les amis, là c'est quand même pas rien, depuis plus de 5 ans de 9,6% des euh, dividendes, et on a une distribution de dividendes depuis plus de 18 ans. Donc Microsoft, je ne vais pas vous rappeler l'entreprise, hein, je pense que vous la connaissez très très bien, mais à mon sens, ça me paraît être une entreprise sage ou acheter, puisqu'on a une baisse forte de l'action, alors que depuis 5 ans, on a plus de 144% de croissance sur l'action. On voit bien qu'on est sur une phase vraiment, normalement, on devrait vraiment repartir. Donc à mon sens, ça me paraît être une entreprise sur laquelle, eh bien, j'ai bien envie de me placer. Et là, pour le coup, on va aller chercher mon téléphone. Voilà, donc Microsoft, on est quand même à 250 euros l'action. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on n'en prenne qu'une seule, bien évidemment. Voilà, distribution des dividendes. Et là, on a quand même une recommandation des analystes à 92% à l'achat. D'accord Donc là, on va y aller. Et on va prendre donc une action. Je valide. Acheter maintenant. Et c'est un poche. Et on oui. va terminer par la toute dernière. Que tu dois aussi forcément connaître, c'est donc eh AT&T, l'opérateur téléphonique historique des états unis euh, Donc on va regarder ça plus en détail, bien évidemment. Donc AT&T, qui est quand même une très très grosse entreprise, donc on a certes moins 2% donc depuis un an, moins 25% depuis 5 ans, et moins 22% depuis 10 ans. Ah, tu vas me dire, bah, pourquoi tu as là-dedans puisque c'est une entreprise qui, eh bien, malheureusement, euh, n'est pas... Euh, on, a, on a un cours de l'action qui est plutôt, plutôt bas, tout simplement parce que c'est un opérateur historique et qu'à mon sens, ça fait partie d'une diversification intéressante. Mais c'est surtout qu'on a un, euh, un comment dirais-je, un pays, un, une distribution de dividendes qui est intéressante. Alors là, ici, on a les chiffres. On va les voir parce que du coup, ça a été mal calculé. Voilà, on va venir ici. Donc, on voit bien qu'on a un... Un, comment dirais-je, un, une croissance à peu près de 2% chaque année donc du payout, du, pardon, de la distribution de dividendes. Donc tu vois, 1,57$, c'est à peu près stable, avec une légère croissance, on la voit juste ici. Dividend yield voilà. Donc, par rapport au cours de l'action, on est quand même sur quelque chose de très très bon, puisqu'on a 6,87% par rapport au cours de l'action. C'est-à-dire que certes, l'action, euh, comment dirais-je, est plutôt descendante, mais on a toujours une distribution de dividendes. Et c'est ça qui est intéressant. un hein, nous, ce qu'on cherche aussi, c'est pas que de la valorisation de l'action, c'est aussi, tu, tu le sais, on fait un peu les deux, c'est aussi aller chercher des dividendes et diversifier. Euh, AT&T, c'est quand même une entreprise, euh, comme on dirais-je, qui existe depuis très très très longtemps. Euh, voilà, qu'on peut même comparer avec d'autres entreprises. Donc ce que je te propose, eh c'est tout simplement qu'on passe à l'action et qu'on fasse quelques nos emplettes avec AT&T. Voilà, donc AT&T, on est à 20,13€ l'action. D'accord euh... Donc là, c'est un peu plus mitigé, on voit bien, on est plutôt à 39% à l'achat conserver 50% et vendre 11%, d'accord Mais vu que nous, on rentre sur le marché, à mon sens, eh bien on peut y aller, puisque bah, là, c'est la première fois, donc il faut bien qu'on y aille, il faut qu'on achète, donc on est plutôt dans la catégorie 30, 39%. Donc là, on a 23,01, donc pour moi, on va acheter et on va en prendre 10, ce qui porte à 201,60 €. Il me reste un solde disponible de 430 euros donc, très clairement, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, il me reste à peu près 200 euros de trésorerie. Donc, je n'aurais pas investi les 3000 euros, mais c'est pas très grave. À mon sens, ça me paraît plutôt bien. Acheter maintenant. Voilà, c'est dans la poche. Voilà, donc du coup, j'ai terminé mes différents achats. D'accord Et donc, on va pouvoir consulter. Voilà, donc le portefeuille, voilà, 2975 euros. 25 d'investissement, on retrouve tous mes investissements ici. Et l'idée, bien tout simplement, c'est qu'il me reste donc 227 euros disponibles, mais je vais les garder pour aujourd'hui, c'est très très bien comme ça. Et ce que je te propose, bah, c'est tout simplement qu'on refasse le point dans un mois et qu'on voit effectivement les différentes actions que je vais pouvoir, euh, part, que pouvoir euh, bah, de nouveau renforcer ou tout simplement acheter, voire vendre eh bien, sur les prochains mois. Donc voilà, on a terminé. J'espère que cette euh, séance t'a plu, un petit peu longue. C'était la première aussi, il fallait tout réintroduire. Et l'idée, eh c'est que maintenant, tu t'abonnes à cette chaîne YouTube, tu t'abonnes aussi à cette playlist. Comme ça, ça te permettra eh bien, tous les mois de suivre avec moi, tout simplement, mon portefeuille, de suivre mon challenge, est-ce que je vais y arriver ou pas. Et puis aussi, ça va te permettre eh bien, de voir quelles sont les prochaines actions que je vais renforcer, sur lesquelles je vais sortir ou au contraire que je vais pouvoir rentrer. On a terminé, je te souhaite une excellente journée et je te dis à tout de suite pour une prochaine vidéo.